Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Horror et Rastaman euh, en Tower. Oh Rastaman, not found. Ouais, c'est vrai. Ouais, euh, je fais les épées et les pioches, tu peux y aller. Ok, j'y vais, je prends juste des blocs. Donc c'est la revanche pour nous. J'ai ouais, perdu contre eux. On va tâcher de gagner. Bon, on va faire ça. Ouais, pourtant, je m'étais bien débrouillé au début. C'est moi qui ai marqué les deux. Les c'est nous qui avons marqué les deux premiers oui, points. Et puis en invisible, t'avais géré. Mais dès que t'es plus invisible, t'as un peu plus galéré. Mmh. C'est vrai. Mmh, c'est vrai, t'as euh, monte un peu plus. Un peu plus Si tu veux, je peux le faire, attends. Pardon, j'ai un bloc en 3. T'as pas fait non, le marque un bloc, fais gaffe. Hein. C'est bon. Bah, du coup, je retourne me staffer. Oh, ouais, ouais, ouais. J'ai pas trop ce qu'ils foutent, hein. Faut que tu ramènes des blocs aussi euh. Ok Sinon on va manquer de blocs Ton, ton poteau il me bloque J'entends je pas très bien ce que tu dis euh, Ton poteau il m'a bloqué Ah mais c'est bon je, je les casse Ah bah tu peux l'enlever sinon ouais, ouais. C'était pas spécialement pour bloquer quelqu'un, c'était juste que j'avais que ça comme bloc. Du coup je fais un pont aussi ici Ah oh ouais tu peux commencer à avancer vers chez eux. Hein. Ils sont pas très actifs. Fais gaffe à qu'ils te tirent pas dessus mais je les vois pas là. Pas ce que fait Lily, mais je pense qu'il fait rien. Pas trop avancé moi. Ah, il doit défendre, je pense. <rire> je pense qu'ils vont la jouer comme ça Il y en a là devant moi. C'est Lily. Je pense qu'ils vont défendre. L'autre côté, ah. euh, attends, attends, attends. Ah. non, j'étais chez eux. Okay. Il, dit, il a vite fait remarquer quand j'ai tué son pote, donc j'ai vite fait passer. Je sais pas trop où j'étais parce que on sait jamais s'il savait pas. Parce que son pote a sauté dans une toile d'araignée donc euh, c'était pas très compliqué de le tuer. Ouais. j'ai tué son pote aussi. C'est pas, pas le meilleur pvp, euh, le meilleur joueur pvp que je connaisse quoi. Il est pas, Il est pas mauvais non plus hein mais... Wow. Oh là là, il est invisible, c'est vrai. On va faire oh, C'est quoi? Je suis encore invisible, moi, donc je vais pouvoir encore mettre pas mal de points, je pense. C'est plutôt pratique parce que bah il voit rien. C'est Ça passe tout. Ça, ça dure pas longtemps c'est à 5000 je crois Oops. il va canarder si je passe à hein, 100% même s'il voit pas il va quand même canarder Ouais. Parfait, juste en dessous. Bah, ouais, essaye de passer, essaye de passer. Ouais, ouais. Juste un peu parce que je suis faible. Ouais, mais oh, je vais me plutôt que de l'enfer. Bon, j'ai réussi à gâcher underpal avant de mourir et j'avais plus de pommes, donc c'est parfait. Mais je suis mort. Ils vont essayer de traverser du coup, hop, ouais. Je leur ai rien donné, quoi. Tout ce que c'est leur pomme. Ah, oh, il a juste récupéré un H, c'est vrai. Mais le pétait presque. C'est quand même super relou. En j'étais passé, ça me saoule. Mais il reste quand même pas mal de défense chez eux. Donc faut tout péter, c'est un peu long. Ah, il me suit Ops. Là, là là, je fais gaffe, je fais gaffe, fait super ah ouais. mal, ouais. Chose, le cheval au fait le cheval, le cheval non ça. il sert à rien il sert à rien Euh, fais gaffe Lily je pense qu'il a un puissance 2 niveau arc Je crois qu'il sait faire un arc enchanté Je suis pas certain mais je crois bien donc Fais gaffe il fait mal Tu peux le tirer dessus oh, ouais, il fait beaucoup trop mal hein. Non, il, non il, a il a un puissance 3 je dirais Ah, Je vais pas vous dire Nickel. Ok, il va falloir faire gaffe, à force de camper à sa base, il sa faire un petit stuff Non ils ont fait un trou juste en bas Putain j'étais à un bloc près <rire> Bon, on est encore à 4-0, hein, ça va. Mais il pourrait commencer à mettre des points avec son arc totalement abusé. Ah oui, en plus il campe. flèche hein, mais je encore mis une flèche il a dû prendre une pomme 100% pas qu'une au moins une quoi est déjà au milieu au milieu par moi. On m'a tiré, tiré dessus donc euh, <rire> ça doit être du hasard total. Mais. T'as peut-être pris une flèche perdue hein Moi ouais, j'ai pris une flèche perdue littéralement. Il m'a touché donc euh, j'ai fait 1. C'est pas moi qui t'ai touché, c'est notre pote à là. le J'ai des, des coups de lag de temps en temps sur euh, Phoenix, Moi je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, c'est Slag. 3, ouais, shortness 3. Shortness 3. Oui, oui c'est bon, c'est bon, c'est bon, chute T'avais la pomme d'or Moi Oui mmh. tu... Je sais même pas, pas comment notre pote un... a pu te laisser passer Tu m'as pas fait un demi cœur, Lily que tu parles, moi Quoi J'ai fait les dégâts de toute ta vie okay, Tu m'as fait 8 cœurs euh, d'absorption Voilà J'avoue Oh là là c'est l'arc v toi Je sais, je sais Mais vous êtes déjà en train de gagner Donc c'est pas très cool utiliser en plus des arcs abusés J'ai bien fait prendre de la Golden Apple avant, hein, parce que sinon j'aurais été mort. Hein. Oh, j'ai ah, la punch ton, ton épée, enfin, recule. recul. J'étais pas au courant, hein. J'étais qui me l'a appris. Enfin, qui me Ce qui est abusé, c'est que vu que j'ai pris la grosse pomme avant, j'ai encore 8 d'absorption quand je prends une pomme normale. Mm. Du coup, là je suis à 7 coeurs d'absorption. Et pendant ça, pendant encore beaucoup de temps, ouais. Et c'est ça qui est un peu cheaté. Si je reprends une pomme, ça garde le temps et tout. Et tout. Bon, après, je perds les coeurs à un moment, mais. À gauche Et juste. bon il a plus de stuff ouais. on était déjà plus que il a pas dû son arc pété c'est déjà ça de toute façon il allait me coincer hein. mais bon ça me prenait un petit peu d'attendre euh... Putain, la chance que t'as eu! Il a encore fait une putain d'épée par contre! C'est juste une épée recule, ouais. Recule J'ai vu que j'étais enflammé. Ouais, recule flame. Les dégâts que tu m'as fait. Mais parce qu'il s'est pas fait qu'une épée, hein. Il s'est fait un arc ou pas. Il se fait l'arc d'avant tout. Bon, faut qu'on campe hein, pour gagner, sinon on va pas passer. Hein. Vous le tuez, mais c'est compliqué sans comme cheat, hein. Donc euh, on va pas faire. Un escalier, <rire> vous êtes caché chacun dans votre escalier. Et je mon escalier, mon escalier tout droit. Pas vraiment un escalier, mais bon, dans votre euh, bas, l'équivalent d'un escalier. Tu as dit escalier depuis le début, je sais pas pourquoi. J'étais sûr qu'il allait pouvoir me toucher avant que je puisse le toucher Bon, t'as une petite protection si tu veux avancer Mais c'est pas incroyable Parce que tu peux pas vraiment le tirer dessus après côté il y a eu un coup de lag il y en a un qui est juste en dessous je sais je sais c'est il a tout son stuff et tout <tousse> oh non le stuff dans le vide oh lol j'ai eu un coup de lag, sinon j'aurais tiré à l'arc au moment même où t'arrivais. Bonjour vous. Je suis mort. Et de toute façon j'avais pas récupéré ton stuff, donc c'est pas grave. J'ai rien perdu. en bas hein. Au pire qu'il marque un point hein. parce que là si on passe il nous restera plus qu'un point à mettre donc on profite dans le spawn il a leur spawn il est, <rire> il est tout en haut, il est tout en haut, fais gaffe. Hein. Nair -toi, nair -toi. Il a encore fait un arc pété hein. C'est incroyablement casse-couille ça Bon faut qu'on se débrouille pour euh, camper un peu Parce qu'en fait il a des arcs pété à l'infini Il s'en est fait plein Donc euh... Il s'en refait à chaque fois hein, C'est possible aussi Mais je pense qu'il a fait plein de P2 et les P... Non il avait un P3 Il fait 9 coeurs en fait en un coup Et du coup bah tu meurs et puis voilà Ouais ça part super vite Il y en a un toujours au dessus Ah tu la tué Ouais j'ai mis une flèche par le dessus On est au spawn. Ils sont tous les deux au spawn. Yes! yes. Je suis passé. J'ai un peu galéré, mais c'est passé quand même. J'ai reposé à le bloc derrière moi. J'ai pas de bloc solide ça le problème en fait. J'ai fait tellement de dégâts Lily. lui. Eh oui. Il y a un rouge qui est passé avec toi non non, non je l'ai tué. Ah, okay. Enfin moi je suis passé mais pas lui. Il est là il remonte il remonte. Touché une fois. Je sais pas où il est euh, le rouge. Ok d'accord. Il est à ta gauche je crois. Ça lag H24, je trouve. Hein. Enfin, trop souvent, en tout cas. Ouah! Euh... Ça fait tellement de dégâts. Ça a encore lagué, toi, pour toi, erreur. Oh. Yes, je l'ai tué. Power 3. J'ai lagué au moment même du début du fight Moi ça dépend, hein. des fois je lag, des fois je as lag T'as pas lagué en même temps que moi Non, on lag pas en même temps Ah je l'ai pas eu. Là, ton pote, il gère quand même pas mal Lily, hein, mais... Euh... Ouais. Il fait mal, hein, il tire à qui t'a pas tape à l'épée. Ouais, mais il vous pont, tue pas. Mais... Si, si, des fois, il nous tue. Mais, mais euh... je pense que, euh, que lui a fait plus de kills que ton pote. Et puis, il a voulu faire une défense trop bizarre. Donc, ça m'a un peu surpris. Là, j'ai encore lagué. Moi aussi, là. D'accord. J'ai failli, failli pas, ce pas ce réussir à se dans le vide. dark. Sauvé. J'ai failli leur, leur passer son power 3. Heureusement, j'ai tout fait pour pas qu'il le récupère. Quel côté? Bah sinon, bah, sinon, il aurait nous il aurait retouchot. Ouf Moi ouais, t'as un, ouais, un, un power 3 flame hein, de qui de suffit de pour de tuer quelqu'un. Mais c'est vraiment juste extra relou les power 3. Déjà, Déjà un power un 2 ça touche hot et tu fais ouf. Parce que du coup faut une flèche de moins que d'habitude. Ouais. Mais, là, mais là, je là je suis content, on a quand même géré, on, a fait... on va faire un 10-0 je pense. Il y est au-dessus. Non c'est mes deux. Et zut. Tu m'as mis un quoi l'épée ou c'est moi Non non. J'ai entendu le bruit de. Ah tu... Ouais, c'est tu... toi tu qui m'as tapé. Ah mais j'ai entendu Brux avec toi qui me tapait. Hop là euh, J'arrive à échanger des flèches mais as fait, tu fais tellement plus de dégâts C'est refaire un arc pété C'est euh, pas, pas, pas un arc très pété, mais... Un arc enchanté ok C'est déjà, déjà ça, il suffit ouais, de tout enchanter c'est déjà abusé Il y a des parties où de tu de campes de au de milieu de et tu fais de que des arcs 30 de niveaux Et tu te finis avec un power 5 blablabla J'ai encore lagué au moment où je t'ai tapé. Ouais, je lague à si chaque combat. À Là j'ai relagué quand j'ai pris l'xp. Quand j'ai pris l'xp ça m'a fait laguer. C'est chelou. Bon on va perdre. Non je crois pas que vous allez perdre. Ah non, je vois un copain dans la piscine. Aïe T'es mort Oh non, on a quand même gagné On était deux dans la piscine, juste que j'étais plus euh... Arc. Oh, okay. Vous avez encore gagné. Bien joué. J'ai pas fait un enchant, mais j'ai récupéré des fois les arcs de Lily. <rire> mm. Vous êtes tous les deux forts, ça m'aide pas. Et Lily, en plus, t as, t as, Lily, t'as quand même réussi à tenir alors que ton t'étais n'était pas très fort. Et en même temps, t'avais des arcs pétés des fois, et du coup, tu nous tuais. Et je t'ai tué pas mal de fois, fois alors que t'avais des arcs pétés. Ouais, mais notre défense, c'était un gros n'importe quoi. Ouais, c'était de la grosse merde. Ça aurait été un, un trou avec un accès. Ça aurait été beaucoup plus facile. Il y avait des. Parce avait que. Ces deux escaliers faciles à... Je voulais, je voulais faire la défense, sauf que notre pote a commencé à construire sur l'escalier. Donc j'ai fait... ah, je peux pas tout détruire quand même.